Bonjour Christophe. Salut, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends, Ah oui, non, ça, va, ça marche. Mais je ne te euh, vois pas. Euh, ouais, je pas de webcam en fait. D'accord. Euh, C'est... Euh... Bon, J'en ai jamais eu trop d'utilité. Euh... J'ai jamais fait euh, l'usage de ce genre de choses. <rire> euh, alors tu... Alors, déjà, premier truc, quand tu es à plus de 5 cases, je peux pas t'entendre. Moi, j'utilise un mégaphone, donc tu tu m'entendras. Donc, euh, si tu veux me parler, il faut que tu sois à 5 cases de moi minimum. OK Ah oui, d'accord, Ok, un... ça gère euh, l'éloignement, la... d'accord. Tout à fait, c'est ça la différence euh, qui... qui est géniale avec Zoom. Zoom, tu tout, en a plein une conférence Zoom, les gens sont fixes. Alors que là, c'est comme Zoom, mais en spatialisé, quoi. Tu peux te déplacer, aller chercher des objets, les ouvrir, euh, revenir, euh, parler avec des gens dans un coin, changer de coin, aller parler avec d'autres gens. C'est le principe. <rire> ok, c'est Discord, mais avec... On avalera les quoi. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors, rappelle-moi euh, d'où on se connaît exactement. J'ai un vague ouais. souvenir, mais je ne me souviens plus exactement. Moi, honnêtement, j'ai vécu à Reims pendant deux ans. Ouais Mais en, dans les années 2000. Euh, ouais, j'y étais dans les années voilà, 2000. Bah. Et du coup, je faisais du, euh, du Vampire en semi-réel. D'accord. Euh, je fréquentais pas mal la, les deux boutiques de jeux de rôle de l'époque, euh, en centre-ville. Et à l'époque, j'étais employé de banque. Euh, en fait, j'étais développeur... Euh, en grand réseau sur AS400, mmh. et je bossais le matin en fait. Alors. Ouais, bah on se connaît par le milieu ludique, euh, ouais, Rémois, Rémois, oui oui. Alors moi j'étais, enfin euh, je, je connaissais tout, quasiment tout le monde là-bas, mais à l'époque les plus actifs c'était euh, le Ludovale. D'accord, le Ludovale. Ça te parle, t'as joué, t'as pas ouais. fait des soirées enquête au, au Ludovale, puisque toi tu faisais Merci. du... Du... Si, si, si ça me, dit, ça me dit un truc, mais bon, c'est des souvenirs qui ont plus de 20 ans. Donc, euh, Ponctuellement, non, parce que les gens de, de vampire, les gens de vampires, les gens de vampires, la mascarade sur Reims euh, était assez connue parce que bon, après, c'est un réseau vampire, c'était un réseau euh, dans toutes les grandes villes de France, mais on, on côtoyait les gens de vampires via les, les soirées enquêtes qu'on faisait au Ludoval euh, à ce moment-là. Donc, on a dû se croiser sur une soirée enquête, je pense. Oui, je pense que c'est ça. <rire> euh... Et après, je t'ai suivi pendant pas mal de temps sur Facebook, notamment, à l'époque où j'étais encore sur Facebook. D'accord. Voilà. Et euh, moi, je t'ai retrouvé parce que, c'est tout con, hein, c'est qu'on a dû échanger des mails en 2000. Et euh, quand tu t'es inscrit sur LinkedIn, j'ai reçu une notification comme quoi j'avais un de mes contacts qui entrait sur LinkedIn. Et ton nom me disant quelque chose, je envoyé une demande de connexion. Voilà comment on se retrouvé. Ok, bah, des fois. Et alors, toi, tu es, euh, es dans le milieu, euh, tu, fais, tu es consultant pour des associations, c'est ça Ouais, c'est ça. J'ai longtemps travaillé pour les, pour les MJC. Ah, c'est toi qui sonne. Euh, oui, c'est moi. Bon. Et euh, oui, oui, je, donc euh, j'ai fait du développement associatif pour des collectivités. Et puis bah, maintenant, euh, je le fais euh, en, en consultant indépendant. Ouais. D'accord. Alors, parce que, en fait, là, moi, j'ai fait une reforme, une, une, une forme, en fait, une, une, euh, quand on change de carrière. Euh, une réorientation une, professionnelle, euh, comment on appelle ça Merci, une, ouais. Ouais, une réorientation professionnelle. Ouais. Une, une reconversion. Reconversion, oui, je cherchais le mot aussi. C'est ça. ça. Et euh, du coup, euh, bah, j pendant un an, j'ai... Euh, moins d'un an j'ai fait une formation de Greta pour devenir développeur web euh, sur des technos que je connaissais pas donc euh, notamment PHP ouais. et euh, JavaScript j'avais un peu touché mais pas bah, en profondeur profondeur quoi et euh, et du coup là je suis à la recherche d'un job alors j'hésite à devenir indépendant euh, et donc j'ai fait pas mal de, de projets perso et euh, donc, je suis dans une assoce de jeux de rôle, c'est étonnant. Hein <rire> et euh, du coup, je leur ai fait leur site web et euh, j'ai créé une architecture qui est euh, relativement souple. C'est-à-dire que ça pourrait s'adresser, euh, bien sûr, à un club de jeux de rôle, ça, voilà, mais ça peut s'adresser à n'importe quelle assoce en fait. Loi 1901, qui gère des événements, des membres, euh, qui a besoin de comptabilité a besoin de faire de l'édition de, de contenu etc et après comme c'est un, une architecture qui est carrément modulaire tu peux imaginer euh, bah, créer euh, je sais pas pour une association X tu peux créer euh, des, euh, des outils qui soient euh, spécifiques à, à leur, euh, leur association ou euh, bah, du coup s'ils ont juste besoin de gérer des événements et leurs membres euh, bah écoute euh, juste à aux couleurs de leur asos changer un peu le, le, le package c'est un peu comme alors c'est j'ai un peu créé un truc qui pourrait, euh, j'ai vu que tu connaissais wordpress donc tu ouais. vois c'est un blog euh, c'est assez euh, c'est un, as un pattern euh, un cadre quoi et tu peux mettre un peu les, les textes les photos que tu veux bon là j'ai fait un peu la même mais pour une association beaucoup plus orientée asos ouais et avec, euh, voilà, avec différentes, euh, différentes modularités et puis euh, après tu peux créer des, des choses en plus si tu connais en PHP, en PO. Non pas du tout, donc c'est la question que j'allais te poser, c'est du, du no-code ou tu as, as codé pour faire ça Alors en fait, euh, oui non, c'est complètement... Euh, là tout ce que j'ai écrit, je suis parti from scratch en fait, hein, je suis parti d'une de, de, un, page HTML enfin euh, d'une page PHP blanche, et euh, j'ai créé toute l'architecture euh, moi-même donc euh, c'est euh, c'est pas du no code <rire> c'est du, du code c'est du code 100% c'est du c'est du no code par contre c'est euh, c'est le plus euh, c'est le plus agnostique possible c'est-à-dire que euh, du coup euh, tu peux tout changer sur le site tu peux changer le nom de la sauce peux... c'est vraiment euh, en fait l'utilisation c'est euh, c'est une fois que tu as déployé le site, c'est comme du Wordpress. si tu as envie que ce soit une association de pétanque, tu mets, euh, je sais pas, le rendez-vous des copains de la pétanque, euh, en sous-titre, euh, bah, je sais pas, euh, pétanque à Reims, et puis, euh, tu bah, as tout le pack euh, ouais, a, bah, ouais, je vois, je vois. Ouais. Et après, si tu veux, par exemple, développer, euh, je sais pas moi, euh, un truc de championnat de pétanque, bah, là, par contre, il va falloir, le... il va falloir prendre un développeur en PHP, pour qu'il développe bah, ce module-là spécifique pour euh, gérer euh, une compétition de pétanque, par exemple. Mmh. Mmh. Alors du coup, après, euh, là, je, pour l'instant, j'ai fait vraiment des trucs basiques pour un club de jeux de rôle, mais euh, je, je comptais faire euh, aussi, euh, bah, sur ce canevas, euh, justement la compétition, donc euh, créer un module où tu peux organiser une compétition avec des matchs, et puis, euh, au fur et à mesure, bah, ceux qui gagnent, ils rencontrent ceux qui, euh, ouais. qui ont gagné dans une poule, etc. Bon, enfin, on peut tout imaginer, en fait. Ouais, ben bah, je t'arrête là, parce que c'est la bonne piste, je pense, pour euh, ce que tu veux faire. Parce que euh, je pense que ce, ce que tu proposes, es, sur, euh, es quand même sur un créneau, il y a du monde, déjà. Donc, il faut que tu te spécialises et que tu fasses quelque chose qui soit, euh, entre guillemets, à part. Parce que tu connais Eloasso Ouais, C'est euh... vraiment très différent ce que tu fais, ce que tu proposes. Eux, ils sont plutôt dans le, dans la vitrine des asso, et dans la compta, tu vois, dans, pour les aider à, aux adhésions et tout ça. Donc, ah, euh, ils sont pas, pas le... sur une, un, un format blog. Donc, ça peut être pas mal de, euh, déjà en termes de différenciation. Ouais. Bah, euh, si, alors, je sais pas si on peut par... je peux partager mon écran. Si tu as un peu de temps, je peux te présenter ce que j'ai créé. Ouais, tu une peux. Plus tard, alors, je euh, ne peut... sais pas si tu as vu, c'est le petit euh, screen share en bas, là, à côté de la caméra. Euh, oui, alors, sélectionner une fenêtre ou un écran. OK. Alors, on va dire que ça doit être l'écran. On va faire celui-ci. Autoriser. Voilà, donc là, normalement, tu vois mon écran. Oui. Ouais, donc là, tu vois, bon, donc, là, ça s'appelle rose Dice. Hmm? Alors là, c'est la version de... c'est la version... Euh, elle n'est pas en ligne celle-là, elle tourne en local, mais euh, je vais la mettre en ligne sur euh, dans, dans les semaines qui viennent. Bon, après, il y a des quasi difficiles, euh, Non, je dirais qu'elle est finie à 100%. Eux, ils ont un, un truc qui n'est pas mis à jour, ça c'est la mise à jour, c'est ça euh, Non, pour l'instant, ils n'ont non, pas de site web encore en ont... au ont... dice. D'accord. Et ça, là ce que tu vois là, c'est ce que je développe moi euh, en tant que développeur depuis, euh, bah, je m'y suis mis il y a deux mois. D'accord. Voilà, donc du coup, bah, donc, je vais te faire la visite. On fait comme ça Allez, ouais. je, je vais ouvrir. C'est parti. <rire> parti. Alors, euh... C'est toi qui as construit tout ça Ouais, ouais c'est moi qui ai construit tout ça. Je vais te le faire en, en live. Là. Je vais retirer les, les poteaux électriques. Là. Et progressivement, je vais retirer les grilles. C'est quoi ça, ce code C'est euh... ben, justement pour ça que je te demandais « no code ou code ». C'est du no code, justement. Ah, C'est okay. une appli. C'est juste une appli, en fait. Quoi Et donc... Euh... Parce que moi, j'ai beau être geek, mais je ne sais pas coder, hein, clairement. Okay. Et j'ai appris ça, je m'y suis mis depuis octobre à Gazerton, et je trouve ça génial pour plein d'utilisations, justement, aussi euh, euh, professionnelles, quoi, qui peuvent être très différentes les unes des autres. Quoi. Alors, for, forcément, ma formation, euh, tu, tu dois te douter que ma... Pas ma formation, mais si je peux dire ma formation, ma, euh, ma sensibilité, ma formation de rôliste m'aident beaucoup, parce que justement, comme on crée une, un monde imaginaire, c'est plus facile à, à faire, quoi. Oui, parce qu'on je... on sait se pro... projeter dans l'espace, on sait concevoir des, des univers, ce que la, la plupart des gens dans les corps professionnels savent pas faire. quoi. On... J'en parle dans mon bouquin bleu là sur les cultures d'imaginaire. justement, je, je, je donne les différentes compétences qu on, qu on a, auxquelles on accède finalement quand on est rôliste. quoi. Et, où, et quand on s'intéresse il à... n'y a pas que la culture geek, Alors, ça beau être fondateur, la culture geek, mais il euh, n'y a pas que ça, quoi. Non, ben, je crois que ça y est, c'est ouvert. Ouais, ça a l'air d'être ouvert. Ouais, ça y est. Donc, je, je vais aller voir alors. Ouais, mais moi je vais changer. Je reste à l'entrée. Je vais changer le panneau de l'entrée. De toute façon, on, tu peux me me chatter par la, ben, par le chat tout simplement. T as un chat là sur la droite, les, les deux bulles en bas à droite. Tu me chattes dessus, puis euh, et puis tu m'appelles et, et puis si, je vais laisser par contre le spotlight, le le mégaphone ouvert. Donc si tu m'entends parler, c'est normal, c'est que j'accueille du monde à l'entrée. <rire> voilà. Allez, à bientôt, Chris. Merci.